Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo sur votre demande. Beaucoup de personnes m'ont euh, demandé cette vidéo-là. Euh, alors j'espère que vous serez satisfait. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner pour m'encourager et de laisser les commentaires. Particulièrement en cette nouvelle année, j'aimerais que à chacune de mes vidéos, vous qui m'écoutez, si vous pouvez bien, si vous voulez bien me dire depuis quel pays vous m'écoutez, vraiment, je serais ravie de, de lire ces commentaires-là et de savoir partout où on m'écoute, euh, n'oubliez pas. Si vous pouvez partager, partager à qui la vidéo sera utile. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer une chaîne, sa chaîne YouTube pour les débutants. Beaucoup de personnes m'ont demandé cela, donc je vais vous aider. Alors, euh, déjà quand vous êtes sur YouTube, hein, déjà il faut avoir un compte Google. Si vous n'avez pas un compte Google, c'est simple, allez euh, sur Google.com et puis créez-vous un compte euh, Google. Une adresse Google. Donc, euh, un compte Gmail. Voilà. Donc, euh, il faut avoir Gmail. Déjà, c'est la première étape. Dès que vous avez votre compte Gmail, vous venez dans YouTube. YouTube.com, vous venez dans YouTube. Et puis, vous connectez à votre compte. Vous connectez à votre compte Gmail. Euh, ça, c'est pas le compte avec lequel je veux me connecter. Donc, je vais le modifier à, cette, à, cette, à cet endroit. Voilà. Je vais me connecter avec euh, mon deuxième compte. Voilà. voilà la connexion n'est pas ça depuis hier. OK. Donc là, je suis connecté avec, euh, avec mon compte. Quand je suis connecté... Vous voyez, vous venez à ce niveau-ci. Observez bien. Vous venez à ce niveau-ci. Là, où il y a l'icône de votre compte. Vous cliquez dessus. Vous voyez toutes les options qui se présentent là. Et vous allez voir là la première option. Create a channel. Donc, c'est créer une chaîne. Surtout, n'hésitez pas à mettre votre navigateur en français vraiment. Excusez-moi, moi, moi je n'ai pas vraiment le problème avec l'anglais. Donc, ça sort comme ça sort. Si c'est le français qui est là, je prends. Si c'est l'anglais qui est là, je prends. Donc, on va faire avec l'anglais. Je vais traduire à chaque fois. Donc ici, on va vous allez cliquer sur le premier. Create a channel. En français, c'est créer sa chaîne, créer une chaîne. Donc, je vais créer ma chaîne. Donc, euh, get started. Oui, on va commencer. Donc, dès que vous êtes euh, au niveau de créer votre chaîne, dès que vous validez le get started, donc commencer, euh, vous choisissez votre nom d'utilisateur. Create a channel using the name and picture on your Google account. Donc, vous avez le choix. Soit d'utiliser le nom qui est sur votre... Euh, euh, votre adresse email votre adresse gmail soit de créer un nom pour votre chaîne je vous recommande particulièrement de créer un nom pour votre chaîne donc le nom de votre chaîne doit être euh, accrocheur donc il faut, faut vraiment trouver euh, un nom intéressant pour votre chaîne quelque chose qu'on ne peut pas vite oublier donc vous allez créer votre chaîne moi je vais créer ma chaîne Uh, Queens Events Agency. Voilà. Donc, j'ai créé ma chaîne et vous acceptez les conditions. So, I understand that I'm creating a new Google account with on setting including YouTube search and watch it tout et tout et tout et tout donc vous acceptez les conditions vous dites vous, vous, vous cochez vous cochez tout simplement vous cochez et on va avancer bon hum. alors je pense que mon nom il est peut-être trop long puis il a des paramètres hum. You can use brand name or another name or good channel name represent your account. You can change your channel name at any time. Donc, vous pouvez utiliser le nom que vous voulez. Hein. Et puis, vous pouvez changer le nom de votre chaîne à tout moment. Alors, je veux comprendre pourquoi. OK. Donc, le nom était trop long. Le nom était trop long, je vais un peu faire ça pour voir si mon agency, Queen Events Agency. Voilà. Donc ça signifie que c'était trop long. Hein? Voilà. Ok. Donc voilà, c'est le nom de mon agence euh, événementielle. Donc, je vais créer la chaîne. Vous, criez, vous, vous cliquez sur « Créer » Créer » en français. Ok. Voilà, vous voyez, bon travail. Votre chaîne de Queen's Events Agency a été créée. Voilà. Donc, c'est déjà bon l'étape numéro 2 maintenant on va vous demander de télécharger de mettre une photo de profil choisissez euh, une jolie photo de profil donc moi qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je vais faire je vais euh, je vais prendre une jolie photo sur ma page Facebook, je vais prendre une jolie photo sur ma page Facebook de Queen's Events. Donc, euh, et je vais la mettre en profil, notamment celle qui est même déjà sur le profil. Donc, je vais utiliser la même adresse, la même adresse. Donc, c'est une agence événementielle, donc l'hôtesse, euh, mannequin. Donc, il faut chercher des images qui vont dans le sens de ce que vous faites, dans le sens de ce que vous faites. Donc, c'est très important. C'est si je vais euh, enregistrer l'image parce que je vais l'utiliser. Je vais enregistrer l'image. Voilà. Et je vais choisir une image comme photo de profil. Je vais prendre la même image, celle-ci. tout simplement donc euh, en même temps je profite n'hésitez hein, pas à vous rendre sur la page vous aurez le lien de la page dans mes vidéos certainement pour cette chaîne voilà si vous êtes mannequin vous êtes hôtesse, n'hésitez pas aussi à m'écrire vous serez les bienvenus pour faire un casting n'oubliez pas de venir liker aussi ma page donc voilà c'était ça j'ai eu les photos que je voulais donc on va uploader notre photo donc on va mettre notre photo donc voilà c'est celle qu'on a choisi. je vais ouvrir voilà. donc ici on vous demande de dire aux futurs téléspectateurs l'objectif de votre chaîne voilà l'objectif de votre chaîne. Voilà. Peut-être ça prend un peu de temps pour charger. Mais bon, pour le moment, on va avancer. Euh, ça se mettra à jour certainement plus tard. Ah, voilà. Il faut que la photo respecte ces dimensions-ci. Et elle doit peser maximum 4 mégas. Donc, euh, on doit se rassurer que notre photo respecte... Voilà, elle ouais, est dans les normes. Donc, je pense que normalement, ça devrait se faire. Des fois, je vais essayer l'autre. Elle est légèrement plus grande. Donc voilà. Ici, vous mettez la description de votre chaîne. Et ça doit être quelque chose d'assez intéressant. Donc, euh, moi particulièrement, je vais refaire ça après. Donc, juste pour euh, les soucis de la vidéo, je vais écrire quelque chose. Donc, voir, wow, je vais mettre. Euh, je pense événementiel agence événementiel agence de test agence de test et de mannequin voilà je vais arranger tout ça plus tard donc vous mettez tout ce que vous souhaitez informer tout ce que vous voulez euh, ce que vous allez faire de votre chaîne en fait que les gens sachent à quoi s'attendre quand ils sont sur votre chaîne donc c'est un peu ça mais pour un tout début je vous recommande d'essayer de, de, un peu du tout c'est à dire si vous faites votre chaîne dans le souci de la monétiser et d'avoir beaucoup de followers beaucoup de vues et tout choisissez les thèmes accrocheurs là où les gens euh, seront beaucoup plus intéressés. Donc ensuite, vous allez entrer euh, le, les liens. Si vous avez un site web, si vous avez un site web, vous entrez euh, le lien de votre site ici, l'adresse URL de votre site et tout. Social Media, donc ici, vous entrez euh, l'URL de votre site euh, chez, de votre lien Facebook par exemple ici donc on va revenir sorry. on va revenir sur notre Facebook et on va prendre le lien voilà donc je vais prendre le lien de ma page YouTube pour venir mettre à la place qu'on s'est indiqué bon la batterie est déjà faible alors je vais donc voilà. On a copié notre adresse, donc copier juste cette partie là parce qu'il y a déjà la partie Facebook.com. Donc je copie juste le nom. Si c'est votre profil Facebook, copiez l'adresse de votre profil, placez-vous sur votre profil Facebook et copiez juste le nom qui s'affiche. Voilà. Donc, vous enlevez le slash de la fin. Voilà. C'est bon. Twitter, j'ai pas encore une chaîne Twitter. Euh, Instagram, oui, j'ai un compte Instagram et je vais le mettre plus tard. Donc, je vais d'abord avancer. Je vais remettre les paramètres après. Donc, vous enregistrez et vous continuez. Si on ne continue enregistrez vous continuez voilà vous pouvez constater que notre chaîne est déjà créée ici on vous demande de paramétrer votre chaîne si allez dans youtube studio c'est toujours pour paramétrer votre chaîne donc voilà votre chaîne est créée Donc, notre chaîne est créée, finalement, notre chaîne est créée. <coughs> Vous avez la possibilité de télécharger votre première vidéo. Donc, on va aller dans Paramétrer la chaîne, Channel, où on peut entrer dans YouTube Studio pour... Euh, allons dans YouTube Studio. Donc, ici, on te propose d'explorer le nouveau YouTube Studio euh, pour plus de personnalisation et tout. Tu peux voir une vidéo si tu veux. I got it. Donc, voilà. Donc, YouTube Studio, en fait, c'est le dashboard, le back office est, plus, est différent, est nouveau et tout. Un peu plus convivial. Voilà. Donc ici, on n'a pas d'actuellement, voilà, zéro abonné et tout. Donc, voilà, votre chaîne YouTube, vraiment, elle est créée. Elle est créée, votre chaîne YouTube. Donc, n'oubliez pas de mettre une photo adaptée avec les dimensions. Mettez une photo qui a les dimensions. Euh... Je vais revenir en arrière. Donc, la version YouTube classique pour vous montrer ce que vous pouvez paramétrer dans votre chaîne. C'est important. Donc, dans cette vidéo, juste je vous montre comment créer sa chaîne YouTube. Ensuite, dans une prochaine vidéo, je vous ferai donc de, de certains outils pour YouTubeurs que vous pouvez utiliser pour plus de visibilité dans votre chaîne, les tags et tout. Donc, il y a plusieurs. Euh, je vais mettre Customize Channel. Voilà. Vous voyez que l'interface n'est pas la même. Donc, pour les paramètres, pour paramétrer votre chaîne. Donc ici. Comme vous voyez, vous pouvez changer votre photo de profil directement ici. Bon, la photo de profil que j'ai prise ne fonctionne pas tout simplement parce que elle ne respecte pas les dimensions. Voilà, elle ne respecte pas les dimensions. Donc je vais essayer une autre photo. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à rejoindre. Mon agence événementielle, si vous voulez être recruté, si vous avez un événement, je suis là. Contactez-moi. Je vous ferai de très bons prières. Hein. Et si vous êtes mannequin hôtesse et que vous voulez nous rejoindre aussi, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus pour un casting, bien entendu. Il y a toujours un casting. Très important. Donc, voilà. Ok. Donc, je vais essayer l'autre photo. Edit channel icon. Your channel icon is linked to brand account. Change may take a few minutes to show on your channel. Ah ok d'accord. En fait, voilà, changer la photo de profil ici euh, peut avoir des effets sur votre compte de photo Gmail ou euh, compte Gmail. Donc ça dépend. Euh, moi je vais importer une photo. Je veux cette photo absolument. Voyons voir si elle va prendre cette fois. Donc, ces charges, voilà, voilà. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Ok, donc c'est là. C'est bon. Je vais juste mettre « Ok ». Vous mettez « Ok ». donc vous voyez la photo de profil mise à jour la prise en compte de cette notification de cette modification dans toutes les applications va prendre après un certain temps donc ok voilà notre chaîne a une photo maintenant on peut aussi modifier hard Chanel Art Chanel Art, Art. autant pour moi on peut modifier le back office je veux dire le background la photo euh la photo de couverture voilà donc ajouter une photo de couverture je vais choisir euh, une photo dans ma machine celle-ci particulièrement que j'aime bien donc je vais prendre j'espère que les dimensions vont aller Donc, si vous ne savez pas comment créer, voilà les tailles recommandées. Donc, ici, vous avez un lien qui vous montre comment créer son, son, sa photo de, de, de couverture ou YouTube. Donc, si les dimensions ne respectent pas, je ne sais pas si ça va vraiment accepter, je ne crois pas, mais je vous recommande vraiment de respecter ces dimensions-ci pour votre chaîne Donc là, c'est en train de charger. Donc, vous voyez, comme je m'y attendais, la photo ne respecte pas les dimensions. Donc, elle doit avoir au moins 2048 pixels de large et 1152 pixels de long. Donc, euh, voilà. Ça, là, on va le faire plus tard. Mais, euh, créez votre euh, photo de couverture surtout pour embellir votre chaîne il quelque chose qui parle donc n'hésitez pas à mettre ça là vous pouvez le faire plus tard donc vous voyez vous avez vu quand vous entrez votre adresse Facebook et tout le reste dans les paramètres voilà tout ceci s'affiche là. donc voilà on a fini avec la création de notre chaîne tout ce qui vous reste à faire c'est de créer d'ajouter vos vidéos Mettez des vidéos qui vous parlent, mettez ce qui vous passionne, publiez constamment. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, donc, euh, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo concernant YouTube sur les outils que vous pouvez utiliser quand vous êtes un nouveau YouTubeur qui vont vous, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Donc, euh, Voilà, on a terminé. Donc, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et à vous abonner sur cette chaîne particulièrement aussi. Donc, vous aurez le lien. Euh, N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Euh, N'oubliez pas surtout de me dire depuis quel pays vous m'avez vraiment suivi. Ça sera un grand plaisir de vous lire. À très bientôt. Et, et si vous avez des questions, des commentaires, des, des, des suggestions, des critiques, je suis euh, de tout de J'aime les critiques. Voilà, on se dit à très bientôt pour euh, une future vidéo.